François de la Rosière, je suis directeur artistique de la compagnie La Machine euh, qui est installée à Tournefeuille dans l'agglomération de Toulouse et aussi à Nantes, on a deux ateliers. Cette compagnie développe une activité de, de, de théâtre, hein, de théâtre de rue, de spectacle dans la rue et dans l'espace public. En faisant du théâtre, on utilise le mouvement d'une machine comme un acte théâtral. La machine raconte son histoire et par son mouvement, elle fait son propre théâtre. Puisque le mouvement, c'est l'expression de la vie. On vit avec les machines en permanence. Donc autant que les machines nous, nous racontent quelque chose. Accompagner la machine, c'est créer un peu sur cette, sur ce besoin de partager l'outil de production pour réaliser ses rêves, quoi. Donc quelque part, on on était peut-être une sorte de fablable à l'époque, il y a 25 ans, sans le savoir. On est vraiment une équipe. Je veux dire, le savoir-faire de chacun, c'est l'outil de départ. L'aventure est avant tout humaine, elle est, pas, elle est technique nécessairement, mais avant tout, c'est l'aventure humaine qui fait l'histoire. Arrêter de produire du jetable, mais pouvoir recycler, modifier, réparer, transformer les, les machines qu'on qu fabrique demain, c'est fondamental. Moi j'aime bien cette idée que l'invention passe par le, simplement l'envie de faire, de se réunir et l'envie d'inventer et de, de créer à partir de passions qui sont intimes et personnelles.